bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech c'est arrivé elle vient tout juste de tomber hier soir c'est la toute dernière version ios 14.4 beta 2 on l'attendait depuis mi décembre c'est fait alors qu'est ce que cette version apporte pour les utilisateurs ios sur leur iphone on va tout de suite voir ça ensemble si vous aimez donc les vidéos sur ios MacOS, windows et bien plus n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne vision high tech c'est parti donc pour cette vidéo sur ios 14.4 alors qu'est ce que va nous apporter cette toute nouvelle monture ios 14.4 beta 2 on a donc depuis les iphone 11 la fameuse puce u 1 pour le transfert de données airdrop qui a été développée à partir des iphone 11 on a une amélioration maintenant du transfert à partir de notre iphone le transfert de musique sur le homepod on aura un transfert de musique plus fluide plus rapide et ça c'est vraiment le top d'ailleurs en parlant du homepod je vous ai fait tout dernièrement le déballage et la première installation et la découverte de VoiceOver sur ce homepod de lecture Comment utiliser le homepod par rapport à la gestuelle du dessus on va tout de suite voir donc le transfert de données entre l'iPhone 12 et le homepod la fluidité c'est parti alors il faut savoir qu'au niveau du transfert de la musique de votre iPhone à votre homepod c'est vraiment le top et il faut savoir que apple n'a rien bridé de ce côté-ci vous allez pouvoir aussi bien transférer la musique à partir de YouTube, à partir de Spotify, à partir de Deezer et à partir de Apple Music. Le transfert de musique va se faire très simplement. Vous lancez en fait votre musique, vous n'avez qu'à positionner votre iPhone sur le dessus de votre HomePod et la musique est instantanément transférée sur le HomePod. Exemple ici, on est sur YouTube, c'est parti transfert est instantané, vous n'avez qu'à approcher votre iPhone près de votre HomePod pour lui envoyer la musique et vous récupérez la musique exactement de la même façon. Alors c'est vraiment ultra rapide et ultra efficace. Côté gestuel avec votre HomePod, ça va être super simple. Lorsque votre iPhone a balancé la musique sur votre HomePod, en mode normal, pour lancer et mettre en pause la musique, vous allez faire simplement un tap sur le dessus de votre HomePod. Un tap mettra la musique en silence. Pour avancer sur les plages, en avant, vous allez taper deux fois rapidement sur le dessus du HomePod. Ici on s'aperçoit que on change la musique. Pour reculer dans les plages, on va taper trois fois rapidement. Alors côté volume de votre HomePod, vous allez pouvoir le gérer via les boutons de volume de votre iPhone. Exemple ici. Donc tout simplement, vous appuyez sur les boutons de volume. Et le son montera ou baissera. Alors tout ceci sera entièrement accessible via Deezer, Spotify, Apple Music, Youtube, c'est vraiment le top. Double tap, on avance. Comme vous avez pu voir ici, la musique a avancé d'une piste. Et si je tapote trois fois sur le dessus de mon iPod, on va reculer dans la musique. Et ça, c'est plutôt cool, puisque on va pouvoir gérer notre musique simplement par le biais du toucher. Alors, de chaque côté de votre HomePod sur le dessus, si vous laissez poser à droite, on va augmenter. Et si je pose mon doigt à gauche, on va baisser le son sans problème. Alors, si vous désirez lancer Siri sans avoir besoin de dire le mot-clé, vous allez simplement poser votre doigt et attendre que le dessus s'illumine. Voilà, donc ce bruit signifie qu'on a lancé Siri. Et là, va-t-il Il est à exactement 13h24. Volume 100%. Si Confirmez-vous votre choix Oui. C'est fait. Je l'ai modifié. Voilà pour avoir affaire à, à Siri sans avoir besoin de dire le mot clé. Voilà, donc ce bruit signifie qu'on a lancé Siri. Vous allez tout simplement poser vos doigts, le laisser poser regardez ce qui se passe. Quelle heure est-il Il est 13h25. Météo demain à Paris. Attendez-vous à un ciel partiellement couvert à Paris demain. La température maximale sera de 6 degrés et la température minimale sera de moins 2. Ça, c'est franchement génial. Donc ici, je vous ai montré la gestuelle lorsque vous n'avez pas de problème visuel. Savez-vous que ce petit HomePod est capable d'activer un lecteur d'écran du nom de VoiceOver qui va permettre aux personnes aveugles de gérer, comme tout le monde, ce HomePod mini et ça c'est vraiment le top. Pour le lancer, on pose simplement son doigt, activer VoiceOver. C'est fait. J'ai activé VoiceOver. VoiceOver activé. On vient donc d'activer VoiceOver, le lecteur. VoiceOver activé. Le lecteur d'écran spécialement dédié aux personnes aveugles et malvoyantes sur le HomePod. Et maintenant, comme d'habitude, la gestuelle va changer. On va tout de suite voir ça ensemble. On peut s'apercevoir que le dessus maintenant de notre HomePod a été modifié. Puisque nous utilisons un lecteur d'écran pour aveugle, la gestuelle ne sera plus la même. Si je pose mon doigt sur le dessus du HomePod. Lecture. J'ai donc le bouton lecture. Lecture. Si je tapote deux fois, je vais bien entendu lancer la lecture. Ici, on va changer le modèle. Si je tapote deux fois rapidement avec mon doigt sur le dessus de l'appareil, on va faire une pause. Lecture. Par contre, si je tape trois fois rapidement, une fois VoiceOver activé, Regardez ce qui se passe. Ici, ma musique a changé et mon voiceover a changé. Donc si je tapote trois fois, je vais avancer dans la plage. Et maintenant, si je tapote quatre fois rapidement, je vais reculer sur la piste précédente. Donc, trois fois rapidement, j'avancerai sur les pistes et quatre fois rapidement, je reculerai sur les pistes. Donc, la gestuelle est très simple, très fluide. 1, 2, 3. Augmenter le volume. Alors, avec notre HomePod, lorsque la musique est en route, on peut se positionner sur le côté droit ou gauche du HomePod, lorsque vous l'avez face à vous. Augmentez le volume sur le côté droit j'aurai je... donc le bouton augmenter le volume qui m'est dit par le voice over et là je tapoterai deux fois rapidement augmenter le volume et si je veux augmenter le volume d'un coup augmenter le volume je tapoterai deux fois et au deuxième tap je laisserai poser pose diminuer le volume et idem vous sentez votre iPhone vibrer et la musique passe instantanément dans votre HomePod. Lecture. Augmentez le volume. Alors maintenant, lorsque vous avez le VoiceOver pour lancer Siri sur votre HomePod, vous allez faire un double tap posé sur le dessus. Et regardez ce qui se passe. Voilà, donc ce bruit signifie qu'on a lancé Siri. Quel aurait est-il Ma pendule indique 13h31. Augmente le volume à 60%. Ok, j'ai augmenté le volume du contenu multimédia. Voilà, donc ce HomePod est entièrement accessible. Pause. Si on récapitule les gestes, double tap, on lance la lecture Play-Pause. On avance dans les plages avec un triple tap. On recule dans les plages, 4 tapes rapides. Un double tape posé, on va lancer donc le Siri sans devoir dire le mot-clé lorsque VoiceOver est en action. Lecture. Voilà, donc ce bruit signifie qu'on a lancé Siri avec VoiceOver. Voilà, donc comme vous avez compris par rapport à cette version iOS 14.4 bêta 2, il n'y a vraiment pas grand-chose de nouveau. En tout cas, côté accessibilité, il y a très peu de choses. Ça a vraiment été une version faite côté les homepods et comme vous pouvez voir j'en ai deux dans une prochaine vidéo je vais vous montrer comment rendre vos deux comment mettre en place vos deux airpods pour les mettre en mode stéréo et avoir vraiment un vrai son quelque chose de vraiment super génial comme vous avez pu voir l'accessibilité est vraiment top d'ailleurs dites moi en commentaire ce que vous en pensez de cette accessibilité et surtout continuez à vous abonner pour continuer à m'encourager ça fait plaisir en plus, vous allez voir qu'on peut lancer des appels simplement avec le mot-clé. Dis Siri, appelle maman domicile. J'appelle maman domicile. Le HomePod envoie l'appel. Oui. Si je le désire, je peux lancer aussi des appels sur des portables comme sur des fixes. On va demander donc à Siri d'appeler ce portable. C'est parti. Dis Siri. Appel le Appelle le 0660. J'appelle un J'ai donc mon téléphone qui sonne. Je décroche. Je, décroche, je décroche. Et voilà. Et voilà. Et voilà. C'est parti. Comme vous avez pu entendre donc on peut lancer via nos HomePod une conversation téléphonique sans problème. Ce qui fait la passerelle, c'est votre iPhone. Comme d'habitude, c'est exactement la même chose avec votre Apple Watch, vos HomePod, prennent le relais grâce à votre iPhone. Du moment où votre iPhone est à proximité de vos HomePod, vous avez la possibilité de passer, décrocher des appels et vous avez même la possibilité de demander et de répondre à vos messages. Exemple ici. Dis Siri, dis-moi mes messages. Vous avez des nouveaux messages dans 16 conversations. Tout d'abord, a dit salut Christophe, merci pour tes vœux. Je te souhaite également plein de bonnes choses pour toi et ta famille. Un prof et abonnés pour 2021 mise. Et je vous rappelle tout de suite. Voulez-vous répondre Non. Ensuite, Damien a dit salut Mère 54K. Je te souhaite aussi une superbe année 2021 avec le double d'abonnés. Je peux donc aussi envoyer un petit message si je le désire à partir du HomePod sans jamais le toucher. Dis Siri, envoie un message. À quel destinataire, portable ou plus 33. Portable. Que souhaitez-vous dire Salut, je t'envoie un petit message pour voir si tout fonctionne avec mon HomePod. J'espère que ça a fonctionné. A tout à l'heure message message à dit « Salut, je t'envoie un petit message pour voir si tout fonctionne avec mon pod. J'espère que ça a fonctionné à tout à l'heure. Dois-je l'envoyer ?» Oui. « D'accord, c'est envoyé. » Voilà donc les amis, pour cette version iOS 14.4, ce n'est que la révolution pour le HomePod mini et le HomePod classique. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo. N'hésitez pas donc à liker, à partager. D'habitude, abonne-toi, c'est gratuit, ça m'encourage. Et on arrive déjà aux 54 600 abonnés. Merci à tous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, les amis. Accessibilité, bien sûr, sur la Team Vision. Bisous à tous. Prenez soin de vous. Et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.